Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est Samira du blog art et, et dans cette vidéo je vais réaliser une sorte d'aquarelle avec les feutres écoliers sur une des cartes que j'ai achetées de chez Action. Quand on achète ce paquet, ce sont des enveloppes avec des cartes doubles et on a normalement des cartes de simples cartes qu'on peut soit écrire ou coller par dessus ce que vous voulez. Et euh, pour cette vidéo, je vais coller un papier aquarelle. Donc euh, c'est du papier aquarelle de 300 g sur lequel je vais peindre des sapins, etc. Et puis je vais coller le papier sur la carte. Pour que j'ai une jolie présentation pour envoyer cette carte à quelqu'un un ami une amie ou bien un membre de la famille en tout cas c'est toujours agréable de recevoir quelque chose d'original fait main plutôt qu'une carte ordinaire euh, qui n'a rien d'original donc nous allons commencer alors j'ai coupé ma petite carte en laissant un petit passe-partout, on va dire, un petit espace pour avoir un joli contour de la couleur du fond de la carte, une fois que je l'aurai collé sur, sur celle-ci. Et donc je vais commencer à dessiner mes sapins. Donc je vais utiliser, comme pour les autres vidéos, des feutres écoliers de différentes marques. Alors, pour cette peinture, je vais utiliser une gamme de vert et de bleu. Et je vais déjà commencer avec une couleur très pâle. Dessiner une sorte de composition, comme ça. Rappelez-vous, je vous avais dit, pour les sapins, on dessine des traits comme ça, un peu déstructurés. Alors, je vais euh, créer trois arrière-plans. Ça, c'est est un arrière-plan qui, qui semble lointain. Donc, je dessine déjà une ligne plus ou moins. J'ai suggéré quelques sapins et là, la silhouette de quelques sapins. Ensuite, je vais utiliser un bleu légèrement plus foncé et je vais dessiner le deuxième plan. Bon, il a l'air un peu mort ce, ce bleu. Donc, pour l'instant, je ne fais que dessiner des suggestions de sapin et ensuite, je vais ajouter au fur et à mesure des détails, etc. Donc, vous voyez, j'ai un peu dessiné quelques traits en zigzag comme un sorte de monitoring. Voilà, et ensuite je dessinerai le premier plan, alors normalement ici la couleur elle doit être fade et ici plus contrastée. Pour l'instant je vais m'arrêter là et après je vais ajouter d'autres détails. Alors je vais commencer déjà par adoucir l'arrière-plan. J'utilise un verre rempli d'eau, je vais le placer ici et je vais commencer à adoucir ce plan qui est normalement, qui doit être un plan euh, éloigné. J'essaie de dissoudre les contours. Alors avec cette couleur, je vais créer je vais créer une sorte de crépuscule. Et je prends mon pinceau. Un pinceau plus épais. Et je vais adoucir un petit peu cette couleur. Alors je frotte un petit peu. Alors je fais des mouvements rotatifs. Voilà. J'ai suggéré une légère couleur euh, un peu saumon. Pour créer un léger contraste, c'est à peine visible. Alors je n'ai pas contrasté le ciel, juste pour donner plus d'importance à mes plans, euh, le premier plan, le deuxième, le troisième, le troisième plan. Alors, Maintenant je vais encore accentuer un petit peu ici pour suggérer quelques sapins. pour charger un petit peu cette, euh, cet arrière-plan de couleur. Voilà. Alors, je vais prendre un pinceau synthétique et je vais essayer un petit peu de frotter par-dessus. Voilà. J'en profite pour mouiller un petit peu ici. Je fais descendre la couleur vers le bas. Et maintenant, je vais travailler cette zone. Je vais l'adoucir et puis de nouveau, je vais dessiner par dessus des sapins. Je vais aussi mouiller cette zone. Cette fois-ci, on va travailler sur du mouillé. rappeler des couleurs que j'ai utilisées. Ce que je vais faire cette fois-ci, je vais utiliser une assiette ou une palette ou ce que vous avez sous la main sur laquelle je vais déposer un peu de cette couleur. Je colorie ici juste pour que vous puissiez voir cette partie. Et euh, je vais utiliser cette couleur-ci. Et je vais utiliser cette couleur qui me semble un peu fade donc à mon avis je vais choisir une couleur un peu plus contrastée donc je vais ajouter celle-ci alors je vais mouiller cette couleur et je vais venir ici et en déposer un petit peu et là je vais carrément dessiner mes sapins Alors j'essaie de varier un petit peu les formes et les longueurs. Je prends un pinceau plus doux et alors, cette fois-ci, je vais ajouter un peu de cette couleur. C'est une sorte de kaki comme ça. Je vais mouiller et je vais l'ajouter un tout petit peu ici. cette couleur pour la faire entrer dans le bleu. J'en mets de nouveau un petit peu ici. Je varie un petit peu les couleurs pour que ça ne soit pas monotone. Il n'y a pas toujours le même bleu qui se répète, parce que dans une forêt, il n'y a pas toujours les, les mêmes verts. Pour avoir une diversité au niveau des harmonies de couleurs. Voilà, maintenant je vais mélanger un petit peu de ce vert avec un peu de ce bleu. Je vais adoucir un petit peu cette zone. Je vais adoucir les contours. Maintenant, je vais prendre un peu de ce bleu, je vais lui ajouter un tout petit peu de cette couleur. Je vais mélanger tout ça et je vais dessiner mes sapins du premier plan. Alors, je vais faire la même chose. Je vais tracer des traits comme ça, déstructurés et puis après, je vais les fluidifier. Je trace mon tronc un peu d'une manière d'un trait discontinu. ajouter cette couleur un peu un bleu plus foncé bleu marine Alors on va reprendre par-dessus pour mieux préciser certains détails sécher quelques minutes et puis je vais reprendre par-dessus avec le feutre. Donc Voilà, maintenant nous allons reprendre par-dessus avec ce bleu et cette fois-ci nous allons dessiner les branches, le feuillage du sapin avec, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, avec la méthode des pointillés, des traits déstructurés. Des nous n'allons pas trop insister, nous allons ajouter un petit peu ici, un petit peu là, ici aussi. Nous allons travailler les contrastes, comme c'est le premier plan, il doit être plus foncé, plus contrasté que les autres plans. Et nous allons ajouter un peu de cette couleur. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre notre pinceau et nous allons humidifier tout ça pour adoucir les traits. Et pour obtenir une jolie harmonie. Alors, s'il faut, essayer un petit peu de faire tourner les poils de votre pinceau pour que les traits qu'on a posés ne restent pas très euh, foncés. Très bien. Voilà. Alors, j'adoucis les contours. Et ici je remplis cette zone qui là alors ici maintenant je vais venir avec cette couleur et travailler quelques détails si voilà, je vais colorer un petit peu Je vais prendre cette couleur, je vais en poser un peu ici. Je charge mon pinceau de cette couleur et je la pose un peu ici. J'adoucis les traits et j'essaie de faire descendre un petit peu de cette couleur vers le bas pour remplir un petit peu ce vide. Voilà. Et maintenant je vais adoucir les contours pour que ça, ça reste très flou parce que l'arrière-plan n'est jamais assez net, jamais précis. Et maintenant, je vais ajouter un tout petit peu de cette couleur ici. Voilà, Juste pour faire un petit rappel de cette couleur dans le ciel. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre ce bleu foncé. Et je vais accentuer cette zone. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter un peu de print. Un peu de cette couleur pour ajouter du contraste et alors je vais, comme d'habitude, humidifier tout ça. Voilà. Quand j'humidifie, ça adoucit les traits et ça donne une zone dense et très nuancée en même temps. J'en profite pour un petit peu accentuer ici avec le même bleu alors pour cette zone, je n'ajoute aucune autre couleur je reste toujours avec le même bleu Je pose des petits points. Ici, je trace quelques petits traits pour suggérer le sommet du sapin. Mais par contre, je vais de nouveau intervenir avec cette couleur quelques contrastes voilà. et alors cette fois-ci je vais utiliser un verre légèrement plus vif et je vais l'ajouter un peu ici Donc, je vais modifier tout ça en tâtonnant, juste pour dissoudre un peu les points que j'ai posés avec le feutre, pour qu'ils se dissoudent dans l'ensemble. Et j'étire un petit peu de ce verre vers le bas. je vais utiliser le violet et je vais carrément colorier certains endroits Et je vais prendre ce bleu et je vais passer par dessus et avec de l'eau, je vais modifier tout ça. Là, je vais carrément dessiner les sapins. je vais ajouter un peu de noir ici en fait j'accentue surtout entre les sapins et je vais essayer de dissoudre tout ça pour remplir cette zone. En même temps, je ne vais pas la remplir, je ne vais pas remplir cette zone pour suggérer un peu de neige. Donc voilà, je vais laisser sécher et puis je vais peut-être travailler par dessus. Je vais placer un peu de ce bleu, Alors, j'ai ajouté une ligne bleue pour suggérer un autre arrière-plan, une sorte de montagne, comme ça. Donc, vous voyez, ça reste transparent. Passons à la finition maintenant. tourner ma peinture voilà ce qu'il en est concernant cette petite réalisation j'espère qu'elle vous a qu'elle vous a plu qu'elle vous a inspiré vous voyez qu'il suffit de pas grand chose pour réaliser de jolies petites cartes de vœux donc voilà une fois que vous la collez sur cette carte double vous pouvez soit la glisser simplement dans l'enveloppe avec une petite lettre que vous allez glisser ici euh, dans, la, dans la carte, ou alors vous euh, confectionnez quelque chose, euh, un, un petit message avec euh, du collage, etc. Et euh, voilà, vous faites quelque chose de très personnalisé, de très original. Euh, vous pouvez aussi euh, repasser, euh, je ne sais pas, soit avec de la peinture sur la carte, si jamais le jaune ne vous plaît pas, ou alors euh, mettre un support, une autre couleur en dessous du papier euh, que vous avez peint par-dessus pour avoir quelque chose de plus contrasté par exemple. Sinon, vous pouvez vous contenter de ça, coller votre peinture sur la carte et l'envoyer à votre destinataire. Donc voilà, nous avons déjà l'enveloppe qui va avec. Vous pouvez ajouter un petit dessin, une petite aquarelle, si vous voulez encore renforcer le côté créatif. Donc voilà, j'espère que cette petite réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce haut, un pouce bleu, et je vous en remercie infiniment de tout mon cœur, surtout pour tous vos encouragements, vos messages très gratifiants et en même temps qui, qui m'encourage à vous produire davantage de vidéos et plus de tutoriels. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la sur votre groupe Facebook ou alors sur votre page Facebook ou sur votre Instagram ou alors vous l'envoyez par mail à des connaissances si jamais vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse au dessin, à la peinture, etc. Si ce style de tutoriel vous plaît, dites-le-moi en commentaire en dessous de cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos. Bye bye